Mon Dieu, fe Tout ça que fait, il ignore, pas douleur, souffrance. Ça, a dit pas problème, mais c'est ça, c'est les problèmes. Ça, a dit, ça, a dit pas un problème, non, c'est ça, a qui qui fait qui qui un problème qui un problème et ne pas contre pour qui raison wapjurem, hein wapjurem, Jourdain, ou a jouer pour qui sont jouer m non hein ou a jouer m frère joudin ou te kon marcher der moi ou te kon dormir la caille moins ou a pour qui sont jouer m frère joudin pour qui sont jouer m frère joudin ti grimo ça te kon marcher der l'aime besoin de l'eau c'est pour me de l'eau ou kon condamné même côté à Moi j'ai joué dans Facebook, pour qui s'en joués Pasteur Paul, Paul Ronald, est-ce ça, Michel Paul Roger, nous disciples. nous étudions même côté. Où est le chalombri à a Pour qui s'en fait ça Paul Roger, où t'es l'âme de mettre dans ministère Même mon on prie, au ne peut faire. Pour qui s'en joués Senadia, où t'es même ministre de la prière. Senadia, où t'es même ministre de la prière. Bon l'heure, ou fait action de grâce, ou bon manger. Pour qu'il soit joué, je dis à Senadia. Et c'est l'autre l'âme de quoi on courit Senadia. Qui a sans bon? non yo. Petit Père petit dit frère Job, te présente dans ministère frère didi père didi ou frère didi i don't know why dey do fais un studio mon computer mon ba caméra mon père didi produit mpo chaque mois père didi père didi père didi, didi madame mon ta pral la coucher père didi ou devant porte la caille mon ba de lever pour dire je passe deux mois travail pour Alabama madame mon fo cadeau m prêto père didi Père Didi, pour qui ça va jouer? Père Didi. Père Didi. Père Didi. Pour qui ça va jouer? Je un bon computeur. Je un vous compter. Je vais salaire. moi un bon -bo appareil -bo pour travail. Où dis pareil au Je vais même mando côté au fait. Père Didi. Pour qui ça va jouer? Monsieur, bon bon campo. Bon campo. Bon campo. Si me vole, si me vole monsieur, nous c'est volé tout. Si me vole, tout ça me te kon c'est dans nous c'est voler tout. Pour qui ça n'a pas joué? Pour qui ça Pour qui ça Si c'est micro, nous besoin, vinn prendre micro, pas touyer. a quatre petites formes vivives. une famille, femmes vivives, pas touyer. Pas nous mélangeons avec ni mon dedans, ni mon dehors. Monsieur, même ben la vie qui t'aime vivre. Qui te vive. Et je dis aujourd'hui, injure, mon internet, écris bien. Écris non bien. Écris non bien. Oui, ça n'a pas joué. Vous toujours un bon leader, oui, Mais vous pas êtes toujours là, mais vous pas pas vous n'avez pas pas vous C'est ça que fait n'avez pas les c'est mis seulement, c'est muscade seulement au joué son muscade, oui c'est muscade ça parce que m'vin aider nous dans le monde évangélique. m'vin ouvrije nous de sa chalom fait, nous pas me dire ça nous te là. nous qui te diable à utiliser nous nous qui te l'adméen utiliser nous garde vous cette acheter. nous pas jamais honorer ça, nous j'y dire l'église a bâti par bâti, mais qui l'église l'église pour 500 monde, pour 200 monde son l'église pour 10 000 monde Monsieur, qui te en repos Qui te en repos? Qui te en repos? Depuis que je me fait, je ne suis voler jamais à faire. Je ne suis pas à faire mon jeune. Je ne pas pour moi. Bonne chance moi. Stanley Henry, ancien président de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse a ténèbres à la velle? Pour qui sauve tout pour il sauve tout pour sauver les trous, les stones, vous fait même si nous l'avons, mais nous fait photo. photos. Vous avez vous fait attaquer, nous, est faut vous c'est le pasteur, est-ce que je m'empêche au pasteur? Je de au l'église? l'église? Pourquoi on fait l'église en face de moi? Je m'empêche au faire pour C'est parce que je n'ai pas de capacité créative. Je ne peux pas créer. Je ne peux créer. Je ne peux pas créer. Je fais souffle matinal, succès. Je fait exaltation, succès. Je fait réconfort, chalom, succès. Tout ça, me fait bon Dieu, béni. Je fais succès dans J'étais au palais, succès, sans faire. Sans faire. Dès que la prière, dit, je Mais mon mon prière, était était là, dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai mon prière, a dit, pas l'ai non. Et puis il dit, qui qui ça? Il il ya yeah, qui te oh, eh, pfonseité te moi oh miscadé miscadé miscadé euh pa dieu faut pas dire la partie dans canter il te la résidence il tombé alors pour ça maï so dieu faut te vous c'est ça n'a fait n'a prend nous le li dans internet comme c'est ton dernier niveau dernier niveau Dieu faut un intellectuel Dieu faut c'est ton très bon intellectuel et tout le monde a témoin que moi te di maï dieu faut m'a créé m'a, ma fond dans l'église Canada daba ou. Et c'est un peu ça. Parce qu'il parle français très bien. Il dit, mais c'est un peu comme ça. l'église Canada là-bas. On dit, ben non, l'église. On a la pédée, c'est moi qui ai la pédée. La pas de problème. Mais tout le monde qui partit, tout le monde qui passe, pas <laughs> passe par le visa qui partit. nous ne pouvons jamais parler de ça. Tout le monde qui à par visa qui partit. nous ne pouvons pas parler de ça. Non? Donc, il à a mauvais monde qui est OK, pas un problème. Pas un problème l'église, pas un problème, pas un problème, pas un problème, pas un problème. Et moi dit dis ça, ouais, pas l'empile, pas l'empile, pile dans yon, papa, défaut, maman, défaut Un pile yon. L'empile dans quitte chalom là, c'est parce que cricket ouais, ouais, ou qu'à dévorer encore, qu'on y a plein, ou mettre plein cricket, ou mettre plein. L'Éternel dit, sacriquet, tu te dévoré, moi je vais te restaurer. Dans la restauration, vous n'avez pas besoin de Vous pas. Au nom de Jésus de Nazareth, pas de côté encore pour nous prendre encore. Et a mes caisses là. et a ferme appareil l'Église. excusez l'Église, pas là, je pas pas je vous oui, il faut que Il faut qu'on aime beaucoup tout Amen, l'église. Il faut qu'on vous beaucoup tout Amen. Il faut qu'on aime beaucoup tout Il Il On faut Il faut Il faut Il faut Il faut Il faut Il faut c'est qu'on soit traité n'importe qui bagaille moyen pour m'appeler non faut t'y danger chéri c'est pas aigri seulement bah là qu'on met satanique là-dedans c'est pour détruire la semaine ça là oui nous on va factualité pas de problème monsieur pas de problème mais Jésus connaît douleur et comme souffrance pas de problème bon Dieu bénit l'église là bon Dieu bénit l'église là moi pas vienne défendre tête moi mais parler ce qu'on est Parler sans so, qu'on est. Parlez, sauf so, qu'on Moi, je fais l'église là. Je vais machine dans ces barils. Je front Je me liste de paiement pour me tomber Mais Mais combien de temps me faire je chaque là. Je ne pas parler. Tout bébé. mon radio touche, mon que touche. Et moi, là pas de problème. Et seulement là qui l'argent, pas de problème. Pas un problème. Pas un problème. Pas un problème. C'est seulement le problème. Donc c'est en mai à la je prends une décision pour ne pas payer encore. Je prends tout ça l'en Je dis, je ne peux pas payer encore. Je finir. Si 20 dollars rentrent, je vais servir l'église Si 100 dollars rentrent, je vais acheter 6 mois avec elle. Je dis, mon ne vle, mon ne pas vle quitter ça. Parce que je ne peux pas demander pour ne pas payer encore moi-même. Parce que l'on peut payer pour ne pas payer Je ne peux pas demander encore pour ne pas payer encore. Pas demander encore pour payer mon encore. Si ça rentre, elle a servi l'église là. La paix avant l'église là. La paix avant l'église là. La paix avant l'église là. Donc c'est moins que voler, C'est moins qu'à demander, c'est moins que voler, C'est moins que salaire qui a payé l'argent chaque mois. C'est moins que voler. Pas de problème. Bon Dieu prend note. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je avec courage. Je l'Église là, train de supporter avec courage. Bonne gloire, monsieur. Bonne gloire. Et ça, vous avez senti pour tout. Vous avez senti vous faire mauvais Et dans la période où je parle, je me en bouleversé. Je me faibli. Et c'est bon Dieu seulement que je ne ça fini. Beaucoup de gens font bien pour les gens ici. Donc tout le monde qui est avec moi pourquoi je me gondé quand il dit non c'est pas vrai monsieur Pourquoi je me gonde quand il dit non mais c'est pas vrai non monsieur Au contraire nous tout trait de quelqu'un il dit nous tout complices au parole qui dit qui dit mot consent Si na avec nous pas jamais parler nous même peuple bon Dieu là si nous connaît miscadain bon pour nous c'est pour nous répondre yo Mais ben nous droit connait pour parler C'est pour nous répondre autour Qu'ainsi nous pas prêt encore nous souffrons. trop. y a tué nous en silence. Il a tué nous en silence. C'est l'église ont fait mal, il a béni, mon a guéri, etc. Ça que t'es gêné là? Mais ce qu'a dû voler. Et moi qui vais venir à l'église ici, et pas et pas charlem qui va me fondre en bas de radio lumière qui était existé. Mais sont blindé faire radio lumière oui. David hat. Ça, Shalom, son haïtien fèl. Il couvre toute la République. Comme si nous ne pouvions pas garder un jour à honorer ça. Nous faisons télévision, c'est trois télévisions, plus belles en Haïti. Nous ne pouvons pas garder un jour en honorant ça qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Eh bien, c'est cher à nous. Je suis parti cher à vous. Je suis parti cher à vous. Je suis parti à vous. Je suis parti à vous. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu, non Fidèle. C'est au potif. Maxime Goudon. Welcome, my friend. Bon la Séché de l'eau dans Toujours là où c'est bon Dieu Fidèle. Parce que je me dis, non, monsieur, il n'y pas de faire comme ça. Mais c'est nous pas avons fait comme ça. Il n'y pas faire comme ça. C'est pour nous faire ça que ah. nous faire Nous faisons radio, télévision, belle bagaille. Quand on a tout le monde qui comme si c'est pour nous prendre un petit coup de chalom, nous nous nou séparer, nous faire ensemble. Pas de problème, monsieur. Nous avons faire shalom. Mais qui est-ce qui devine un shalom Non. Qui moun ki qui veille Qui moune vina shalom nan? La la. qui te à la La paix a l'église Kote l'église, Quand moun es te à chalom non? Ça passe. passé. Ça passé. Nous, je mon boubé, ah, Son lot attitude, oui, nous, n'y konya nous, nous, bataille la pile. la la Bataille la, mauve, bataille la Bon dieu fidèle, bon dieu pardon fidèle. Ou levé mon âme, c'est où fado? You, ou la oh, oh, se oh, l'eau non oh, Output transcript: Où ou c'est bon Dieu, fit. Bon Dieu, ben non. Comme si toute bagaille l'église a folle, bon raquette là-dedans. Mais mon prière, me bien là. Et ferme, ferme lui. Mais mon prière, me dit bien là. Et on fait tout nos factories. Et on fait tout nos factories. Mais mon prière, me dit. Mais ben ministre, la prière, c'est ferme, ferme plusieurs fois. Et on fait tout nos factories, oui transfert fait toute la journée. Bon, moi, je suis encore nous. Bon, moi, je connais nous-mêmes encore. nous connaissons depuis que nous sommes petits. Nous Nous connais ça. Nous connais ça. Oh, oh. Toutes les choses sont marchandises. Nous avons un radio l'a parle, et puis un radio qui fait des millions sous-liers. Et puis gaz là sous-côte-moi, batterie là sous-côte-moi, appareil là sous-côte-moi, et puis vous êtes transférés à n'importe quoi. Vous avez un conjoint. Bon, je suis moi-même. Bon, je suis moi-même. Je suis moi-même dans la, la paix m'en face nous net c'est pour nous restaurer chalom au nom de Jésus yeah. Tout toute sa chenille qui était qui était dévorée c'est pour le ciel restaurer ya yeah. même c'est pas qu'item parler mes dossier nous d'ailleurs parce que nous pas bon monde c'est moi hein? oui OK miska de vaga bon vol, pas un problème pas un problème même c'est pas terme c'est pour nous mais il y a des gens qui connaissent nous Il y a des gens qui connaissent nous et pas seulement qu'on est nous. Géon qui connaît nous. De je, je nous, je je béni, béni. Pas tant de ça, dit. Mais certaines fois, les bons, les gens qui ont des bagailles de ou, faut faire attention pour vivre, pour veiller à mettre nous. Où la avec l'église? Elle est là l'église? Elle est là l'église? Elle est là l'église? Tout le monde qui vient de l'église, au nom de qui est-ce que vous Pas au nom de Jésus. Et pas au nom de Jésus nous convertis? Et pas au nom de Jésus nous convertis là? bon crétin crétin bon facebook un non tant l'énergie font et ou l'énergie font m'a ou pas étudiant pour occasion mais étudiant c'est le monde qui a transformé les mettre la fond bagaille pour le remplacer, mettre les demain matin. C'est so un bon crétin. Un ben bon crétin. Oui, c'est un bon crétin. Un bon crétin. Un crétin. bon crétin. Je ne dis rien. Je ne sais pas rien. Un bon crétin. Excusez-moi l'expression.